Bonjour, je m'appelle Claude Sternis, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste. Je dirige une association de formation d'art thérapeute et d'animateurs d'ateliers à médiation qui s'appelle Asphodel les ateliers du pré. Bonjour, Emmanuelle Granier, je suis psychiatre, psychanalyste et coordinatrice de la Maison des Adolescents de Saint-Denis. Donc l'idée du livre, elle est partie d'un questionnement sur la pratique de terrain avec un nouveau dispositif, Maison des Adolescents, dans un territoire de banlieue avec des jeunes adolescents, on ne savait plus. En tant que psychiatre, j'ai été obligée de sortir de mon bureau pour aller voir ce qui se faisait dans les ateliers dont je ne savais pas quel était l'objectif. Thérapeutique, culturelle, médiation, art-thérapie, tout ça se mélangeait. Et donc là, on a fait appel à des spécialistes de la médiation, de et de oui, je me rappelle très bien de ton arrivée, c'était vraiment passionnant. Il y avait tout un, un, un, un tissu qui, qui s'était créé autour des adolescents, il y avait toute une réflexion, et nous on travaillait sur l'expression, la création, l'art-thérapie, on formait en fait des, des animateurs, et vous, vous étiez là avec tout ce matériel, et on se disait, mais pourquoi nous qui nous occupons d'adolescents, pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas le livre qui nous a manqué, pour faire ensemble une œuvre co collective qui aurait un rapport avec cette difficulté quasiment politique dans, lequel, dans laquelle l'adolescent se trouve comment il peut se, se débrouiller de cette accélération de la vie de ce consumérisme et vous, vous aviez cette réflexion à ce niveau là et on a essayé de créer cette, cet outil cette, ce livre ensemble la banlieue, les jeunes c'est une question politique avec cette idée euh, terrifiante finalement euh, du néolibéralisme et de l'obturation des désirs de l'adolescent par l'objet de consommation. Alors est-ce que c'était aussi simple que ça Est-ce que ça allait jusqu'à un changement Certains le disent euh, du, de la structure psychique de l'adolescent. Oui, c'est vrai que l'ado, dans la façon dont il est confronté avec la pulsion, dans la façon dont il doit gérer l'explosion voilà. intérieure et, et ce changement comment est-ce qu'il peut se débrouiller et comment est-ce qu'on pouvait être nous les artisans d'un appui pour lui d'une personne de, de, de transfert, de rencontre et on s'est dit que être cet artisan de, de transfert et de rencontre, être cet artisan d'appui, c'était aussi s'appuyer les uns sur les autres voilà. et organiser quelque chose qui pouvait nous, nous, nous permettre d'être euh, ensemble pour s'étayer dans ces prises en charge tellement complexes mais tellement passionnantes aussi, pour essayer de mettre en évidence le, le, la dimension créative de l'adolescent. Ce livre est donc un tissage de témoignages, il s'agit de la rencontre de professionnels, de la psychiatrie, de la culture, de parents, d'adolescents, dans des groupes à médiation. Oui, on a voulu mixer des professionnels, Alors, bien sûr les psychologues, les psychiatres, les éducateurs, mais aussi euh, les artistes avec des médiations qui sont multiples et qui donnent envie. La musique assistée par ordinateur, le slam, euh, le tag, euh, oui, et puis aussi l'écriture, les des ateliers qui concernent le corps avec la danse, le jeu aussi.